La liberté maçonnique. Les constitutions d'Anderson précisent, je cite, « Les personnes admises comme membres d'une loge doivent être des hommes bons et loyaux, libres, ayant l'âge de maturité d'esprit et de la prudence, ni serfs, ni femmes, ni hommes, immoraux ou scandaleux, mais de bonne réputation. » Le franc-maçon doit être un homme ou une femme, libre dans une loge libre. Cependant, cette liberté aujourd'hui n'est pas du même ordre que celle prônée à l'époque par les constitutions d'Anderson. Elle ne consiste pas non plus à braver les interdictions, bien au contraire. C'est du respect des règles librement consenties dont il s'agit. Personne ne nous a forcés. Nous sommes présents sur les colonnes de notre propre et libre volonté. Aussi, le respect des règles est le premier devoir qui assure notre liberté. La liberté de chacun ne s'y situe pas dans le fait de piétiner la pelouse ou bien de fumer dans un espace public, alors que les pancartes nous l'interdisent. La liberté du franc-maçon n'est pas de cet ordre-là, qui ne peut réjouir en fait qu'un imbécile. Celle qui est à conquérir est celle que l'on doit acquérir après avoir mené le combat contre l'égout. Nous sommes tous prisonniers dans des jeux de rôle, et la maçonnerie peut nous en délivrer si tant est que nous fassions correctement les choses. Cependant, cette liberté d'esprit en franc-maçonnerie qui est, ô combien nécessaire, est bien souvent supplantée au profit d'un culte à la personne, à travers un rite ou une obédience. Ces illustres personnages fondateurs de rites en franc-maçonnerie sont nombreux. Aussi, nous ne les citerons pas tous, car nous en oublierions certains. D'autres, tout aussi illustres en franc-maçonnerie, sont considérés par d'autres malgré eux comme des maîtres à penser. Prenons pour exemple René Guénon. René Guénon a accédé à la franc-maçonnerie en un peu plus de cinq mois. Il n'est resté et n'a pratiqué de la franc-maçonnerie que très peu de temps pour ensuite se convertir à l'islam. Ce qui explique qu'il a pu dire, je cite, « La franc-maçonnerie spéculative est une dégénérescence de la franc-maçonnerie opérative », ce qui est une aberration. René Guénon n'a jamais pénétré la franc-maçonnerie. Il s'est tout bonnement contenté, comme la plupart le font, de se promener à la surface. Ce n'est pas une attaque vis-à-vis -vis de sa personne, car il avait sans doute de nombreuses qualités dans divers domaines, mais certainement pas celles qu'on lui prête en tant que spécialiste de la franc maçonnerie On peut dire sans se tromper que Rénon Guénon n'a jamais été un chercheur franc-maçon. Il n'en demeure pas moins que, maçonniquement parlant, on lui a toujours prêté l'oreille. Aujourd'hui encore, il est considéré comme une figure maçonnique. On ne va pas de manière exhaustive détailler tous les personnages, car il serait trop long. Mais il est regrettable de constater que même le franc-maçon a peur de la liberté et qu'il se range systématiquement derrière le plus grand nombre. Si chacun d'entre nous, au bout d'un certain temps, est incapable de se faire sa propre idée sur ce qu'est la franc-maçonnerie par lui-même, c'est qu'il n'est pas un réel cherchant. Il se contente de suivre le chemin balisé par les autres. Le franc-maçon ne doit pas être un mouton de panurge. Et a fortiori, l'apprenti d'autant moins... Car si dès le départ il se place sous la coupe d'un maître à penser, il ne pourra s'en défaire que très difficilement par la suite. Sur le chemin initiatique, seuls comptent nos propres découvertes, par nos propres travaux, car nos erreurs sont bien plus constructives que les vérités d'autrui. Nous devons pour cela travailler en profondeur et non nous contenter de la surface des choses. Nous devons remettre en question chaque hypothèse qui a été émise, détricoter chaque écrit que nous pouvons lire, afin que ce que nous conservons nous appartienne. En franc-maçonnerie, tout est symbole, tout n'est que symbole à déchiffrer. Le symbolisme maçonnique est un langage qui ne peut se dévoiler qu'à ceux qui sont libres, libres de tout préjugé, libres de toute influence qui limite les recherches dans un seul sens. L'enseignement maçonnique est à l'image d'un alphabet, où le symbole représente une lettre qui s'inscrit dans un mot, qui lui-même s'insère dans une phrase, pour former un texte. Si notre alphabet est faux, nous passons à côté de l'essentiel en prenant des vessies pour des lanternes. Pour cultiver cette liberté qui nous fait certainement défaut aujourd'hui, il nous faut être curieux, curieux de tout. Il faut que notre mental s'assouplisse comme un roseau pli sous le vent. Accepter tout et son contraire, sans se formaliser de quelconque manière. Cultiver... L'amour de la recherche pour qu'au final germe en nous ce qui doit germer. Si nous cherchons uniquement à l'intérieur des limites de ce qui constitue notre jardin, nous ne pouvons trouver sans surprise aucune que ce que nous y avons déjà semé.